Bonjour, c'est Pierre Momont. Je me suis fait un petit peu plus rare depuis une quinzaine. Enfin, tellement plus rare d'ailleurs que vous ne m'avez pas vu depuis bientôt 15 jours. Non pas par manque de sujets à traiter, mais au contraire, par trop plein. Il y a en effet beaucoup de choses à dire toujours sur le sujet de l'immobilier. On peut aussi parler d'investissement alternatif, on peut aussi parler d'investissement dans l'or. Tout ça dans un contexte général qui est celui d'une très grande crise... Euh, financière, monétaire et in fine économique vers laquelle nous avançons tous, nous, citoyens du monde, et en particulier de l'Union Européenne. Donc finalement, j'ai décidé de marier euh, un thème particulier qui est celui de l'opportunité d'investir en immobilier euh, dans le contexte de cette, de cette crise à venir. Donc la vidéo d'aujourd'hui, s'intitule « L'immobilier survivra-t-il à la méga, la méga crise de 2020 ?» Alors pourquoi 2020 Je n'ai pas la boule de cristal, personne ne l'a. Euh, ça fait en gros depuis, on va dire, depuis 2015 que les, les oracles en matière de prévision sur euh, l'avenir économique nous expliquent que l'année prochaine, la méga crise va arriver. Alors elle va arriver en 2015, elle n'est pas arrivée, après c'était 2016, 2017, 2018. 2019, ça c'était juré craché, on aura la méga crise, maintenant on nous parle de 2020. Euh, alors, euh, cela fait, prête à sourire, mais il ne, faut pas, il ne faut pas prendre pour autant ces prévisions à la légère. On voit bien que euh, ces personnes qui sont des économistes euh, parfaitement euh, formés à leur discipline, euh, parfaitement compétents, dont la compétence est reconnue pour beaucoup d'entre eux, euh, ne sont pas capables de fixer une date. En effet, là, ce n'est plus de la prévision, euh, ça devient de la voyance, de la voyance extra-lucidée. Ils ne sont pas censés avoir ce don, euh, à vrai dire, pers personne ne l'a. Euh, donc, on ne sait pas quand est-ce que, que ça surviendra. Ce qui est sûr, c'est que cette méga-crise, qui sera une crise totale une crise générale, surviendra avant les 10 ans qui viennent. Alors qu'est-ce qui permet de dire ça C'est tout simplement que depuis déjà plusieurs années, et c'est pour ça que les, euh, les oracles euh, qui sont pour autant, qui sont des économistes tout à fait sérieux, euh, la prévoient chaque année pour l'année prochaine, euh, sans qu'elle vienne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra pas, puisque les causes qui amènent à cette crise, euh, euh, par la fragmentation de causale, c'est-à-dire une cause en entraîne une autre, qui elle-même en entraîne une autre et l'ensemble de ces causes se réunissent et se réuniront un jour pour faire que la crise surviendra donc on sait que cette crise est inéluctable alors je, je ne vais pas euh, me transformer en professeur d'économie je ne vais pas non plus euh, je ne vais pas non plus euh, agresser avec des, des chiffres qui, d'ailleurs, gardent importance. Ce qui compte, c'est de comprendre les mécanismes. Alors, le mécanisme euh, est le suivant. Euh, avec la, ce qui s'est produit en, en 2008, euh, vous le savez que les banques ont fait faillite dans le cadre de la, de la, de, de, des conséquences de la faillite de la banque américaine, des Brothers elle-même, euh, provoquée par ce qu'on avait appelé les, les subprimes. Les banques ont été sauvées par les États, et pour sauver les banques, il a donc fallu engager des milliards, des milliards, quand je dis des milliards, c'est des centaines de milliards d'euros, peut-être des milliers de milliards d'euros, pour sauver les banques du monde entier. Donc, chaque pays a sauvé ses propres banques. Euh, du coup, ben, les États sont devenus, du jour au lendemain, euh, ultra-endettés, très endettés, d'un endettement insurmontable qui les menait tout droit à la faillite dans un contexte de taux d'intérêt normal, qui était encore le, le contexte euh, qui a suivi immédiatement 2008. Donc très rapidement, euh, les banques centrales ont décidé, probablement d'un commun accord, euh, toujours est-il qu'elles l'ont fait de manière à peu près simultanée, ont décidé de baisser les taux d'intérêt directeur, autrement dit de baisser le, les taux qui servent de référence à tous les autres taux, euh, de façon à ce que en particulier le taux des obligations qui ont été émises euh, qui ont été émises par les, les États ou des obligations futures qu'elles émettent les États, euh, soit extrêmement, extrêmement faible donc taux extrêmement faible voulait dire que les États pourraient faire face à leur dette colossale sans que les intérêts à payer soient impossibles à payer ce qui explique que très rapidement les taux des, des, des grands pays, euh, des grandes zones économiques, euh, la zone dollar, la, la zone euro notamment, euh, euh, pour les Japonais c'était déjà le cas depuis déjà pas mal de temps, depuis avant euh, les années 2000, ces taux sont devenus quasiment nuls, euh, puis ils sont devenus nuls pour beaucoup d'entre eux, et puis ils sont devenus négatifs pour beaucoup d'entre eux. Alors, la conséquence de cela, c'est que euh, taux négatif, eh bien, ça veut dire que les banques dont le métier est de gagner de l'argent en prenant des taux, euh, en prenant de l'argent moyennant des taux, eh bien, ne gagnent plus leur vie. Et comme ça fait des années, euh, quand on perd de l'argent, qu'on ne gagne plus assez d'argent pendant des années, euh, et on s'approche de la faillite. Et en effet, les cours boursiers des banques montrent que euh, les investisseurs ne croient plus, massivement, ne croient plus dans l'avenir des banques. Et, et à, juste, à juste titre, Donc, on, on a des banques, des grandes banques européennes notamment, euh, qui convergent tranquillement vers la faillite. Autre facteur aggravant, c'est que les clients de ces banques, notamment en particulier les entreprises, en raison de la crise économique, on va dire de la stagnation économique, euh, qui est malgré les maquillages statistiques euh, un fait en particulier, en particulier dans, notre, dans notre Union européenne, dans notre zone économique de l'Union européenne, euh, les, ces clients soit font faillite, soit sont de moins en moins capables de payer, euh, dans le cadre des échéances normales, les intérêts, les, les intérêts des prêts qu'elles ont souscrits auprès des banques. Euh, donc, clairement, les banques, le, le potentiel de faillite des banques est augmenté. Simultanément, ça augmente le potentiel des entreprises qui, elles, sont à peu près en état correct. Parce que si les banques ont failli, elles ne pourront plus emprunter auprès de ces banques. Donc on voit bien qu'on est dans un système, euh, une sorte de réaction en chaîne, euh, qui mène non pas à une explosion nucléaire, si, si, si comme s'il s'agissait d'atomes d'uranium-238, de euh, 238, euh, sauf faire de ma part, mais qui mène tout simplement à une explosion financière et économique. Euh, bien évidemment, derrière cette explosion financière, donc de faillite, moment si elle se produit, eh bien on va avoir l'effondrement des bourses pour cause d'effondrement des obligations et d'effondrement des actions. Donc c'est derrière ça, ça veut dire l'effondrement de beaucoup d'entreprises, donc ça veut dire un effondrement général de l'économie. En même temps, on aura, et ça, ça peut être d'ailleurs la cause initiale, un effondrement des monnaies, parce que les, les quantités de monnaies qui ont été émises en contrepartie de rien, l'économie s'appelle ça... Euh, des émissions ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, qui ont été émises depuis 2008 dans le seul but de masquer la faillite générale du système, font que la valeur des monnaies diminue, euh, puisque en gros la masse monétaire, mettons, peut-être à doublé, je, je n'ai pas, pas les grandeurs exactes en tête, mais enfin, elle a augmenté d'une proportion absolument considérable, euh, alors que la quantité de biens et services qui est la contrepartie de la, de la, de la production de monnaie elle en gros n'a pas augmenté ou a très peu augmenté depuis, et depuis une dizaine d'années que ce soit aux états unis que ce soit en Europe euh, en Chine c'est difficile à savoir euh, et au Japon c'est un, un peu la même histoire donc on a une quantité de monnaie, qu'il s'agisse d'euros, qu'il s'agisse de dollars qu'il s'agisse de yens, et même, et même depuis quelques années de yuan la monnaie chinoise qui explose alors que Quoi qu'on nous en dit, soit que disent les statistiques de complaisance euh, pour faire plaisir au gouvernement qui, euh, qui contrôle de près ou de loin les instituts statistiques, euh, la croissance économique n'est pas là, où elle est infiniment plus faible, on va dire pas infiniment plus faible, mais elle est beaucoup plus faible que l'endettement qui permet de la financer. Donc on augmente la richesse de ça, et en même temps on augmente la dette de tout ça. Donc c'est clair que si on fait la balance, eh bien en réalité on s'appauvrit. Alors évidemment, on ne le voit pas parce que ce n'est pas nous qui payons, ce sont ceux qui viennent après. Euh, C'est-à-dire peut-être nous, dans quelques années, enfin nous, dans quelques années, enfin, peut-être, c'est sûr. Et puis, euh, comme ça va durer longtemps probablement, nos descendants, enfin nos descendants, au moins nos enfants. Euh, donc ce, cette affaire-là, c'est un phénomène de destruction en direct, mais étalé sur une, sur une durée qui est maintenant une bonne dizaine d'années, de l'économie, de la finance mondiale et des monnaies mondiales. On m'a dit que c'est un cataclysme qui est en train de se produire. Donc, quand le truc éclatera, quand euh, on sera de nouveau devant une crise façon 2008, mais probablement, si l'on en croit ce que nous disent tous les économistes qui osent parler de ça, multiplié par... Euh, la dernière nouvelle, c'était multiplié par 30, bon pourquoi pas par 50 ou par 10, peu importe. Ce que l'on sait, c'est que même si c'est du 2008 multiplié par 2, de toute façon, c'est le naufrage généralisé. Donc toutes les classes d'actifs seront impactées, c'est-à-dire que vous déteniez des obligations ou des actions qui, elles s'effondreront, je, je, je viens de vous l'expliquer, euh, il en sera de même pour la monnaie, bien évidemment, puisque éventuellement ce sont peut-être les monnaies qui commenceront par, par exploser en vol, euh, et puis l'immobilier sera touché de plein fouet. Alors, petite parenthèse sur, le, sur, la, sur les monnaies, euh, ce que je dis peut vous surprendre, puisque aujourd'hui, euh, si vous n'êtes pas un économiste, quelqu'un qui s'intéresse à l'économie, vous n'avez pas de, de point de repère sur la chute de la valeur des monnaies, et en particulier la vôtre, puisque c'est celle, celle avec laquelle vous êtes en contact au jour le jour. Alors pourquoi ne voyez-vous pas que l'euro est en train de s'effondrer C'est parce que les points de comparaison que vous avez, ce sont les autres monnaies. C'est le dollar, c'est le, le yen, euh, c'est le franc suisse. Ben, tout simplement parce que ces autres monnaies s'effondrent en même temps. Alors vous allez me dire, oui, mais elle s'effondre, qu'est-ce qui permet de dire qu'elle s'effondre Puisque euh, la seule comparaison qu'on a, ce sont les autres monnaies, et qu'elles suivent le même cours. Alors en effet, si les monnaies ont la même tendance, euh, la seule conclusion, c'est qu'on ne peut pas savoir quelle est la tendance générale, puisque le, les points de repère de chaque monnaie, c'est les autres monnaies. Bon, si tout le monde tombe en même temps, ou monte en même temps, peut, personne ne peut savoir qu'on monte ou qu'on descend. Bien, tout simplement, il y, y a un repère qui est l'or, parce que quand les, quand les monnaies baissent, ou quand la confiance dans la monnaie de la part des investisseurs, parce que même si le grand public n'est pas conscient de ce qui se passe, parfois sans doute, mais beaucoup de gens ne s'en doutent pas, les professionnels de l'économie, les financier les investisseurs comprennent très bien ce qui se passe. Ce que je suis en train de vous expliquer, il y a des, des centaines de milliers de professionnels qui l'ont compris. Bon, ils ne le disent pas ou ils le disent. Quand ils le disent en général, ils n'ont pas accès aux aux émissions en prime time ni aux grandes chaînes de télévision car il faut que tout cela évidemment, soit euh, inconnu du public le plus longtemps possible ça participe à la survie du système le plus longtemps possible euh, mais cela euh, est, est un fait dont sont conscients tous les professionnels et tous ceux qui regardent le, la, vie, la vie de l'économie euh, donc l'or qui sommeille depuis pas mal d'années, et qui sommeille parce que ces cours sont volontairement abaissés par la création de faux, d'or faux, qu'on appelle les, euh, les ETF, les, c'est leur papier. Euh, leurs papier, c'est-à-dire que vous achetez un contrat euh, que vous payez au prix de l'or et qui vous donne le droit, en échange, de pouvoir à tout moment échanger ce morceau de papier, contre la quantité d'or qui est indiquée dessus. Bon. Ben, la conséquence, c'est que le, les volumes d'or disponibles sont multipliés grâce à ces contrats. Alors les volumes d'or, je ne parle pas de l'or réel, réel, je parle de l'or que l'on peut acheter, pour autant que vous n'exigez pas d'avoir de l'or physique, si vous achetez donc ces fameux ETF, eh bien, vous avez des papiers qui vous disent « voilà avec ça vous pouvez acheter 100 grammes d'or ». On peut vous changer ce papier comme 100, contre 100 grammes d'or comme la plupart des gens ont confiance dans ces bouts de papier, ils ne demandent pas à échanger contre 100 grammes d'or. Aujourd'hui, en face de chaque gramme d'or qui existe, d'or réel qui existe dans le monde, je crois qu'il y a quelque chose comme... Euh, je crois que c'est 2000... Euh, on produit chaque année 2300, 2300 tonnes d'or, et les stocks d'or sont de quelques dizaines, quelques centaines de, de tonnes, pardon, quelques milliers de tonnes, donc, c'est pas très difficile, finalement, de produire du papier en quantité suffisante pour noyer l'or réel euh, dans des flots d'or de, faux, qui sont, qui, sont des, qui sont des bouts de papier. Euh, et, et, et grâce à ça, la demande d'or ne fait pas monter les cours de l'or, puisque la plupart des gens se contentent d'acheter des papiers qui leur, qui leur donnent le droit d'échanger à jour ces papiers contre de l'or. C'est ce qui fait que la, la, la poussée de l'or vers le haut est contenue, mais à partir d'un certain degré d'affaiblissement de, des monnaies euh, cette histoire de papier ne peut plus cacher qu'il y a une poussée il y a une, augmente, une hausse des cours de l'or et on assiste depuis plusieurs mois à, enfin, depuis plusieurs années d'ailleurs à, à une remontée des cours de l'or même si elle n'est pas spectaculaire, elle est quand même euh, ni spectaculaire ni régulière elle est quand même, euh, elle est quand même nette et en l'espace de quelques mois, sauf erreur, l'or a monté, je crois, de, de 14% ou quelque chose comme ça, ce qui est, est, considéré, est considérable. Il a notamment franchi le seuil des 1400 euh, dollars longs. Alors, ça ne veut rien dire pour la plupart de, de ceux qui m'écoutent, surtout si vous êtes plutôt branché immobilier corps. Euh, mais bon, c'était un seuil de résistance dans l'augmentation des cours de l'or. Donc, tous ceux qui observent le, la vie de l'or, de, de le marché de l'or, estimaient que c'était une résistance euh, déterminante pour une éventuelle explosion euh, à court terme ou au moyen terme des cours de l'or. Bon, ce seuil a été franchi. Euh, alors pourquoi l'or monte-t-il Tout simplement parce que euh, ces fameux économistes dont je vous parle, ces professionnels de l'économie ou de la finance, euh, qui connaissent ce que je suis en train de vous expliquer, euh, ont dacté qu'il fallait faire avec, et par conséquent il fallait à tout prix trouver des solutions pour se protéger de ce qui allait survenir. Et la seule protection euh, indiscutable depuis des millénaires, c'est l'or. Donc quand une crise se profile, ceux qui savent que la crise va arriver, parce qu'ils ont la chance d'être informés, parce qu'ils ont la chance d'être peut-être parfois à l'origine de, des, des mouvements qui se dessinent, achètent de l'or. Et les premiers à acheter de l'or, depuis déjà plusieurs années, et ça s'accélère cette année, ce sont les banques centrales. Euh, tout simplement parce que les banques centrales sont conscientes que, peut-être dans un an, peut-être dans deux, peut-être dans cinq, dans dix maximum, sans doute avant, euh, les monnaies qu'elles émettent ne, va, ne vaudront plus rien, il faudra trouver autre chose, il faudra créer autre système monétaire, et que quand euh, les monnaies seront reconnues par le public comme étant de simples bouts de papier, eh bien, il n'y aura plus que l'or qui pourra cristalliser la confiance euh, de, bah, des citoyens du monde entier. Alors, cette longue digression qui n'en est pas une, qui était une une parenthèse nécessaire pour vous camper le paysage, euh, les conséquences, il reste à voir celles qu'on aura pour l'immobilier. Il faut bien sûr pas croire que l'immobilier échappera au désastre général, euh, tout simplement euh, parce que euh, l'effondrement le, qui, si, qui se produit euh, sera très vraisemblablement suivi par un, une recréation de monnaie, et donc une recréation de monnaie. Là, la création d'une monnaie nouvelle. Et là, avec de vrais taux d'intérêt, donc des taux qui, qui ne de, non pas des taux de, comme on a aujourd'hui un immobilier de 1%, voire moins, mais de vrais taux, de 2, de 3, de 4, de 5, et évidemment, les, les investisseurs, les acquéreurs d'immobilier cesseront de voir demain d'être solvables, et donc la valeur d'immobilier ne, ne, ne pourra que tomber. Avant même qu'on en arrive là, avant même le changement de monnaie, je vous ai expliqué que la crise qui va survenir va appauvrir, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez compris, hein, je vous le dis, euh, va appauvrir à peu près tout le monde, Mais donc 99% des, des Français, des Allemands, des, des Anglais, des Américains, des, des Japonais, etc., vont de nouveau s'appauvrir. Et quand 99% d'une population s'appauvrit, ça veut dire qu'elle a bien du mal. Euh, à, à maintenir son niveau d'achat en immobilier. Alors ça pour moi ça ne va pas dire que tout le monde va dire misérable, mais ça veut dire que bien évidemment euh, des pans entiers de personnes qui pouvaient acheter de l'immobilier ne pourront plus acheter d'immobilier. Voilà. Donc euh, forcément il n'y aura plus de demande, donc plus de disparition de demande, veut dire baisse des cours. L'autre façon dont l'immobilier va être touché, eh c'est euh, la baisse la, la désolabilisation des locataires euh, puisque bien sûr les gens vont s'appauvrir notamment les locataires et euh, dans ce cas là on sait très bien que euh, une proportion significative d'entre eux cessera de payer ses loyers ou les paiera beaucoup plus difficilement alors ce qui va se passer pour les investisseurs à ce moment là euh, c'est que euh, dans un premier temps ils vont constater que leur loyer rentre moins bien euh, ou qu'il rentre à moindre quantité la conséquence quasi immédiate, ça va être qu'ils vont passer donc, du fameux cash flow positif, qui est confortable et qui donne l'insécurité, à un cash flow négatif. C'est-à-dire que chaque mois, les loyers qu'ils encaissent, plus la totalité des charges, ne sera plus suffisante pour couvrir le remboursement du prêt. Parce que le bon, il faudra, il faudra continuer à le rembourser, même si entre-temps la banque a fait faillite. Euh, les, les créances que la banque a disparaîtront pas. C'est-à-dire que la banque elle sera reprise par euh, une autre banque ou elle sera nationalisée, peu importe. Mais si vous avez monté, vous devrez toujours rembourser votre, votre, votre prêt. Euh, donc, vous, vous, investisseurs, ne serez plus capable de rembourser correctement votre prêt, compte tenu que vous n'aurez plus assez d'argent. Alors, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, soit vous allez constater que vous avez fait faillite, Voilà, donc vous êtes en situation de faillite avec bon, ben, tout ce que ça implique, du point de vue poursuite, du point de vue euh, euh, surendement et tout ce que vous voulez. Où vous allez essayer de vendre. Mais dans le contexte que je viens de vous indiquer, si vous réussissez à vendre, ce qui est déjà beau, vous vendrez évidemment beaucoup moins cher que vous avez payé. Euh, donc vous, vous serez con confronté à un deuxième phénomène qui se passe quand on a investi à contre-temps, c'est que le prix de vente que vous pourriez tirer va être inférieur à ce qu'on appelle le capital ascendu, c'est-à-dire à ce qui vous reste à rembourser sur votre prêt. Donc là aussi, vous êtes en situation de perte et en situation de faillite. Voilà comment ça se présente pour les investisseurs immobiliers. Donc face à cela, quelle solution Alors Il y a, il y a deux cas. Le premier cas, c'est que vous êtes déjà investisseur immobilier euh, récent avec euh, des, des crédits massifs à rembourser. Quand je dis massif, ce n'est pas forcément euh, très gros en chiffres, mais une, une, vous avez une part importante des crédits que vous avez souscrits qui n'est pas encore remboursée. Eh dans ce cas-là, c'est là la euh, limite de cette vidéo. Je n'ai pas de conseils à donner. Euh, mais il me semble qu'il faut réfléchir à une solution qui est de vendre, de vous débarrasser de votre immobilier, pour autant que vous puissiez le faire en, en tirant un prix de vente qui sera au moins égal au capital restendu, puisqu'il ne s'agit pas il y a bien entendu de, de faire comme grébouille, c'est-à-dire de se jeter à l'eau pour éviter d'être mouillé par, par la pluie. Le deuxième cas de figure, c'est si vous envisagez d'investir dans l'immobilier, donc vous l'avez compris, euh, à la lueur de l'analyse que je fais.. Je pense qu'il vaut mieux pas investir dans l'immobilier maintenant. Euh, en tout cas, il ne faut pas investir à crédit. Parce qu'on peut peut-être investir dans l'immobilier en considérant que les rendements immobiliers, même dans l'hypothèse où les loyers baisseraient pour cause de diminution de la solvabilité des locataires, ben les rendements immobiliers sont aujourd'hui quand même bien meilleurs que le livret A, que l'assurance-vie. Euh, voilà. Pour autant, pour autant, quand même, que grosso modo, vous continuez à encaisser une part non négligeable de vos loyers. Alors dans ce cas-là, on peut bien sûr euh, faire de l'immobilier en direct, euh, ce qui demande de disposer de quand même beaucoup d'argent si, si on renonce à emprunter. On peut aussi euh, adopter une solution dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est tout simplement s'investir à travers un véhicule d'investissement comme la SCP, la Société Civile de Placement Immobilier, qui permet d'investir en direct si on le souhaite, bien sûr, la plupart du temps, les gens SCPI euh, fonctionnent plutôt comme des gens qui placent leur argent comme des gens qui ont donc en fait ils placent l'argent dont ils disposent déjà, donc si vous avez l'épargne que vous voulez la faire fructifier, je pense que la SCPI demeure, euh, demeure une bonne solution, en sachant quand même qu'il est très possible que dans les années à venir, peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, euh, la conjoncture devienne franchement mauvaise, et pas que pour le CPI, pour les mobiliers en général, et pour le reste de, euh, des, des placements en général, confier ce que je viens d'expliquer en début des vidéos, vidéo, euh, et qu'à ce moment-là, le rendement de, votre, de vos placements de CPI soit moins bon. Cela dit, une CPI, ça ne fait pas faillite. Euh, euh, simplement, ben, encaisse, ça ne fait pas faillite, sauf si elle est endettée. Donc il faut quand même vérifier avant de souscrire une CPI qu'elle n'est pas trop endettée. Donc ça, euh, ce sont des informations qu'il suffit de demander à la CPI elle vous les fournit. Vous verrez si elle a ce qu'on appelle du levier, autant dire si elle investit à crédit, euh, si elle a investi euh, beaucoup à crédit, pas beaucoup à crédit, ce qui reste à pied, etc. Ça, il y a une analyse à faire. Et à partir de là, on peut considérer qu'on fait un investissement, enfin, ou en tout cas un placement d'épargne, euh, qui est quand même euh, résilient et qui a de fortes chances de résister à une crise même violente. Voilà ce voilà qu'on peut dire aujourd'hui. Alors, si on est, si on reste. Euh, Intéressé par l'investissement en direct, euh, donc je le répète, surtout ne pas investir à crédit. Maintenant, c'est mon avis. Euh, je ne pas détenir la vérité infuse. Si, si, vous, si vous êtes d'un avis différent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires d'ailleurs. Ça m'intéressera réellement, ça m'intéresse puisque moi-même je suis, je suis un investisseur et un investisseur potentiel. Euh, donc, euh, d'autres analyses que les miennes, éventuellement plus plus optimistes, euh, m'intéressent par principe euh, donc euh, je vous disais oui donc renoncer euh, renoncer au crédit euh, a priori euh, sinon vous pouvez investir dans l'immobilier en direct, me semble-t-il, dans des conditions moins dangereuses dès lors que vous restez dans les villes premium mais vraiment la crème de la crème c'est-à-dire Paris, Lyon euh, Marseille pas trop parce que Marseille est quand même une part importante de la population qui est très paupérisée, et donc en cas de crise euh, économique et sociale ça, ça risque de ne pas être très favorable pour investir à Marseille, euh, sans doute Bordeaux. Bordeaux, à mon avis, est euh, quelque chose qui peut tenir la route. Bon, et puis il faut regarder, il faut analyser, on va dire, le, le top 10 des grandes villes françaises. Hein. Grenoble, Montpellier, enfin bon, là-dessus, je n'ai pas, j ai, j ai pas euh, spécialement, spécialement étudié la chose. Et en investissant euh, cash dans ce type de ville, donc, en fonction de, de ces moyens, soit on investit euh, euh, dans, un, dans un T2, dans un T3, un T4, Après bon, pourquoi pas dans des commerces, mais les commerces, attention au type de commerce que vous prenez, parce que euh, la, la crise ici, quand elle éclatera, va évidemment faire des ravages, euh, notamment, notamment chez les, chez les commerçants. Euh, donc, si on veut vraiment investir ou placer cet argent immobilier, je pense qu'il y a encore des solutions, euh, mais elles doivent être, bien sûr, étudié et en quelque sorte crash-testé, si on peut s'exprimer comme ça, donc, euh, à la lumière de ce scénario de crise euh, qui, à mon avis, est un scénario euh, à échéance de 10 ans qui est de l'ordre, qui, qui est de 100%. Je ne vais pas vous dire qu'il est de qu est de 90, 80 ou 95% à échéance de 2 ans ou de 5 ans, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'à échéance de 10 ans, euh, en gros, il n'est pas possible que dans l'état de délabrement, Général du système, en particulier euh, l'état de surendettement général, que ce soit les États, que ce soit les entreprises, et dans, notamment de certains pays, comme les États-Unis, les particuliers, quoi qu'ils se désendettent, euh, euh, l'état d'affaiblissement des monnaies, euh, l'état de stagnation des économies. Quand vous avez une économie qui stagne et en même temps des dettes qui ne cessent d'augmenter, il y a un problème, parce que ce qui permet de rembourser des dettes, c'est la croissance. Bon. Euh, le, le, le stade terminal de ça, c'est l'effondrement général. Et vous devez penser votre investissement, notamment immobilier, dans ce contexte-là. Alors, j'espère ne pas vous avoir euh, trop découragé. Euh, néanmoins, je, je pense que le sujet a dû vous intéresser. Pour certains, c'est une découverte euh, qui, euh, qui, qui a dû vous interpeller. Donc, n'hésitez pas à approuver cette vidéo en cliquant sur le pouce levé ou à les approuver en cliquant sur le pouce baissé. Surtout, j'insiste, euh, faites-moi faites vos commentaires, euh, car le, les informations que je vous donne aujourd'hui sont aussi le lancement d'un débat quelque part, euh, d'un débat euh, de moi-même entre moi-même et de moi-même vers ceux qui, qui partagent ce type de réflexion. Euh, et puis naturellement, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir euh, suivre euh, sans rien perdre la suite de mes réflexions. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que la vidéo est claire. Qu'on pas recommencer. Et je vous dis à très bientôt.